Comment utiliser les outils d'InvisionU Suggestion au personnel enseignant Les ressources didactiques ouvertes d'InvisionU complètent les activités et les évaluations et peuvent aider les étudiantes et étudiants à acquérir certaines habiletés nécessaires à la réussite comme la réflexion, l'autorégulation, le travail d'équipe et la capacité de transférer ces connaissances à d'autres contextes que les cours. Elles sont facilement adaptables au contenu des cours et peuvent être intégrées à un site e Exemple Une enseignante ou un enseignant imagine un projet d'équipe pour lequel ses étudiantes et étudiants doivent appliquer les concepts traités pendant son cours de troisième année à des événements d'actualité. Chacune et chacun devant ensuite rédiger un texte de réflexion personnelle sur ce qu'elle ou il a appris. Elle ou il suppose que ses étudiantes et étudiants ont acquis les compétences nécessaires au travail d'équipe et à la rédaction d'un texte de réflexion, mais craint que certaines et certains aient besoin de consignes supplémentaires pour bien faire le travail. Elle ou il consulte le site web U à la recherche d'activités H5P interactives, de documents infographiques et de fiches d'astuces sur le travail d'équipe, le transfert de connaissances et la réflexion pour compléter les travaux prévus comme les lectures et les activités notées. Elle ou il peut aussi se référer à la grille des stades de développement et choisir des activités et des ressources qui correspondent aux résultats d'apprentissage du projet. Pour s'assurer que ses étudiantes et étudiants se sont dotés d'un plan précis pour mener le projet à bien, en collaboration, elle ou il peut choisir élaborer une charte d'équipe comme activité notée et résoudre un désaccord comme lecture obligatoire. Les outils « Découvrir l'autoréflexion » et « Pratiquer l'autoréflexion » pourront aider ces étudiantes et étudiants à rédiger leurs textes de réflexion. Enfin, l'enseignante ou l'enseignant peut ajouter l'activité « Établir des liens entre vos travaux et vos champs d'intérêt » comme texte explicatif en vue du projet d'équipe ou comme élément noté de façon distincte pour évaluer dans quelle mesure ces étudiantes et étudiants sont en mesure de transférer le contenu du cours hors de la classe. Le contenu des ressources d'EnvisionU peut être adapté à chaque cours ou utilisé tel quel. Ce sont des outils flexibles destinés à ménager le temps d'enseignement et à favoriser la réussite des étudiantes et étudiants en classe et ailleurs.